La classe Ulysse vous présente son coup de cœur, Moselle Lir Sargumine, Collège Fera 2022. Lancelot du Lac, écrit par Victor Poucher, illustré par Kilofer, édité par l'École des Lois. On a tellement aimé le livre, on a fait un génial. Bonne découverte! Le, le, le héros de l'histoire est Lancelot du Lac, il mesure 1m35 et entre en sixième, il a 11 ans. Oh. Yeah. Le, premier jour, le premier jour au collège, l'enfant il y a un coup de foudre pour Jennifer. Jennifer et sa reine. Pour, pour se faire remarquer par Jennifer, il, par, il participe au match de foot, mais il se prend la balle en pleine figure. Ça fait une semaine que Jennifer n'est plus au collège. Où est-elle Lancelot demande au documentaliste Merlin de la retrouver. Il lui annonce qu'elle n'est plus dans le collège et qu'elle a déménagé. Horreur Finalement, Lancelot se leva, son plateau à la main. Il marcha excessivement lentement vers la table comme s'il pensait à autre chose. En passant près de la table d'Arthur, il s'arrêta dans une position bizarre. Un peu derrière lui, en B, il ne nous rien dire. Debout bêtement, son plateau à la main, les gens de la table le regardaient. Arthur finit par se retourner. « Qu'est-ce que tu fous là, toi ?»« Désolé de te déranger, pardon, mais en fait, je voulais te demander quelque chose parce que, tu sais, la fille de ma classe, la blonde, qui traîne avec vous parfois, tu l'as vu? Ben non, oui, donc tu ne sais pas où elle est, tu l'as vu où? Ou... Et mais c'est quoi ton problème? Vite à vinaigrette, mon pote, allez, adios! Lancelot se met à la recherche de sa reine Guenièvre, alias euh, Jennifer, mais pour ce Là, il doit traverser tout Paris en métro. Il sort au jardin d'acclimatation. Une nouvelle épreuve attend Lancelot. Il se perd dans le labyrinthe des miroirs. Il sème ses habits. Quand, euh, quand tout à coup, un plastique à côté de lui se met à bouger, une vieille dame, toute ridée, s'endant. Qui sent mauvais un hein, sort, elle envoie au fond du À vous pâle. de découvrir la fin. J'ai aimé ce livre parce qu'on y mélange le Moyen Âge et les temps d'aujourd'hui. J'ai aimé euh, le livre parce que la fée William est moche. J'aime ce livre car hein, on parle de Lanceau et des chevaliers de la Botte tabouron. J'ai aimé ce livre. Quand Lancelot se perd dans labyrinthe des miroirs. J'ai aimé ce livre parce que Lancelot porte le prénom de son grand-père. J'ai aimé ce livre parce que il a de l'humour surtout quand Lancelot se prend la balle au visage pendant la partie de foot. Littarminette!